du coup je fais les... je Vas-y LM... LM monte sur la moto et accélère je te couvre Les gars on défend ou on attaque là On défend, on défend Ah ok Il faut que tu bandit-trick là, il faut que tu protèges les murs avec ta capacité Comment on met une capacité les gars On va tous quatre. Non non non non non non non non non Vite vite vite ta capacité, vite vite vite Mais gros j'en ai aucune idée non, votre capacité, je pas Non on rappelle, non on rappelle Mais y'a du recul sur les armes non, je l'ai eu! Ouais <rire> je l'ai défoncé! Ah, je l'ai Non, mais attends, mais t'es LFT ou? Oui je il l'a déchiré! A la fenêtre, les gars! Ouais, ouais. Fenêtre euh, derrière! Attends, mais j'ai le... même pas mis le caméra moi! Y'en a fenêtre radio, fenêtre radio! C est c est F, F. F vas-y! Ouais. Ah, ouais! <rire> <rire> j'ai l'impression d'être un Bambi, gros! Allez les gars, allez, allez, allez, allez vas-y, vas-y. Voilà. Et là là, là, là, les murs ils sont électrifiés, tu vois, ils sont protégés. Ouais. Tu vois. Attends, ah ouais. Toi. attention, parce ah que Là, là c'est bon, on est à la cool du coup maintenant. Là tu le vois là Comme ça va ouais. Ah, je, je, juste à suivre. Vas-y, vas-y, C'est pas en bas Non, c'est pas en bas. Là, là il y a une caméra en haut là. Tu la pètes. Derrière toi, derrière toi. En rouge, regarde en haut. Ah ouais, tu serais très haut. Vas-y, vas-y, pète là, voilà. Vas-y, suis mon drone là, suis mon drone là. Je suis, je suis. Oh, mais t'es le meilleur. Vas-y, viens, viens, c'est tout drôle. Je suis, je suis, je suis. Vas-y mets-toi à mets-toi à Fais pas trop de bruit. Voilà, parfait. Là ce que tu vas faire c'est que tu vas utiliser ta capacité là et tu vas tirer sur ce mur là là. Vas-y, utilise ta capacité. Non non non non non non non non. non, non, non ta capacité, ta capacité. Voilà ça, voilà, ouais. vas-y, tiens, tire sur le mur, tire sur le mur. Vas-y, vas-y. Je recule ou j'm'en fous Ouais, je recule, je recule. Vas-y, vas-y, regarde ça, regarde ça. Ah ouais, mais c'est ouais. bien ça. OK, attends. Je suis avec toi Daril. Vas-y, fais l'openique, fais l'openique. Je te suis, je te suis Daril. Vas-y, au gauche, tu as pris. Ça t'en prie, tu peux pas. Là tu as J'ai tué un truc. La fenêtre, ouvre la fenêtre là, ouvre la fenêtre ici. Je vais dormir. Mais non, mais je tire dessus! Ça, c'est une alibi en fait, c'est un clone. Depuis tout à l'heure, j'allumais un drone! Depuis tout à l'heure! On va monter sur le toit, on va prendre un rappel. Vas-y. Là normalement, ça va te proposer la touche pour monter. Ouais, ouais, ouais, nickel. Je peux même le prendre à l'envers si tu veux, hop, je peux te retourner et tout. Prépétez au pône à gauche, ok? C'est des bandits, vas-y. Là, genre, du coup, tu fais quoi? Tu prends ta ligne? Vas-y, les gars, je suis prêt, je suis prêt. Oh y'a un stun, y'a un stun Ah la fenêtre Fenêtre pas tout Ah Ah Je suis touché LM il, il, il, il, il a cassé le mulvien J'arrive, j'arrive, j'arrive Il a cassé le milieu viens. Réa Bordel avec les l'issence là Oh non Y'a pas un problème là sur, euh, sur le jeu t t Ah non, ça merde. disparaît C'est quoi ce truc C'est un gadget, c'est 7. Un top près, un top près. Quand je regarde à droite, ils sont à gauche, ça me dérange hein. ouais, C'est fini le breacher, là, plus Oh ouais Oh son shoot à lui là, Ohlala. Oh les gars, je vous hein. ah, le dis, actuellement avec, avec mes as as as accessoires, as je fais ça, je brûle mon tapis de souris là, les gars, gars, je, je suis à 2 kills en 2 games les gars, c'est pas bon Tu sais qu'en vrai par contre, le kill que t'as pris tout à l'heure là, quand le mec était en rappel que ça, c'est un, un des trucs les plus durs à faire hein. Et en gros quand tu défends ce site, le mur qu'ils ont ouvert là, c'est le mur à ouvrir tu vois ah. Tout le monde ouvre ce mur Et le truc c'est qu'il y en a plein qui s'amusent, après il y en a qui excellent plus ou moins dans le domaine Mais ils ouais. piquent en fait la bridge pour tuer le mec en rappel là ah. Et ça c'est hyper dur à faire D'accord ok Là il voit à travers tous les appels téléphoniques Là il plante la bombe le mec Il va le travers oh, Non mais il, non, il aurait traver... le travers il aurait il aurait traver... Traver... Mais là, il va l'avoir <coughs> wow, oh Attends, ouais. là il l'a tué non, non, non. Il l'a pas tué tout ce qu'il a mis Ouais Non mais il est un peu... Il un peu... dans les barreaux Oh il s'est... pas si là, mal débrouillé est... tôt de Ok les gars Ils passeront pas Cette fois-ci s'ils passent Je m'appelle Teresa Au back au bac il, il est mort il est mort Un serveur un serveur un serveur Un serveur un serveur Ok je push le serveur Serveur serveur Il push il push Il y un mec serveur Il y a un serveur hein je, serveur, le, back, hein, je serveur, le back Il y a un drone Y'a Il y a un drone euh... Devant il il est un drone J'ai pris la même que tout à l'heure Attends, attends, on va très, réa, on va te Je suis pas safe hein Il est à droite de la bridge hein NON LM, t'as... T'arrives à la réa, je haute je la moi, bridge Moi mort moi, moi suis mort, j'ai rien fait moi Ah c'est toi de l'heure là Oh ouais, Mer Merci pour la réa bon, Bah moi je suis ah, séché si à la bridge, j'ai la cinquante un... Il y en a un à la bridge Ils sont les deux, les deux à la bridge C'est quoi une bridge Eskagen, Eskagen, escagen. Il descend, il descend, il descend Il descend Eskagen Attends Attends es Attends, attends, ah ah ah, je trop nul! Non, c'est trop nul! Ah oui, En fait, j'ai aucune aide où ils peuvent sortir et tout! Mais c'est ça le plus dur au début, c'est quand tu sais pas d'où ils arrivent, tu connais pas les lignes à prendre et tout, c'est galère! Genre un ennemi en face à face, je le croque, mais là! J'espère qu'on passe un bon On est dans les locaux BDS avec. Je suis là! Vas-y je suis avec toi Daryl Voilà, mais, mais euh... appuyez sur tes calcets Enfin pas les percures, les commencent à bailler Ouais voilà ça Voilà, nickel comme ça, quand le mec il va arriver on aura l'impôt Et j'ai la droite moi, j'ai la droite Ah ils sont à gauche, ils sont à gauche, ils prennent un rappel ici Tu peux sortir, il est en rappel oh, Il prenait la ligne Nice Là, Dans l'FPS la base c'est le placement, tu placement Bien sûr hein, et, sur... et sur R6 c'est vraiment primordial tu vois si... Si t'as une bonne connaissance de map, des portes, de où est ce que là. le mec va arriver etc Après, t as, t as, t as là où RC c'est pas, pas évident pas pas pas pour moi tu vois c'est euh, Mec tu sais que je suis comme un T-rex Genre si le mec bouge pas, je ne le vois pas Il, y a, il peut y avoir quelqu'un que... à droite ou pas euh, normalement non montes, Il y a un top SK Dans l'escalier. Attention on peut te voir à droite en haut Voilà tu le sur le il push à gauche. Il push à gauche, ouais. Uh. Là, des balles Oh, il y, le oh il y a un petit coup pour le café. Il est sorti jaune. mort. J'entends rien. J'ai l'impression mon alarme de ch... mon alarme vérissure Elle s'est déclenchée chez Wam, tu vois. J'ai des bip bip, des machins. Y'a un mec. Ouais. Il vois l'autre derrière qui est derrière Wam à prendre la ligne. Euh, <rire> en fait, c'est un, en fait, un gadget comme, comme ça. Enfin, euh, ça donne l'info contre les mecs qui pêchent et tout. Non mais mec. Non mais frérot, ce qui m'a mis. Il a pété le mur, il a décalé dedans. Au moins à chaque fois que je fais un kill en fait, les gars, j'ai l'impression que je suis en LAN il y a 800 personnes. Blitz c'est le mec avec le boubou ouais. Oh les gars ouais. ça va être ça, on va vivre un moment exceptionnel. Et là c'est la régalade donc. Il faut que tu. Là il y a un truc très important qu'il faut que tu saches, c'est que -E, il peut flash les gens. Vas-y flash-le et regarde son écran. Euh, ouais, plus... Vas-y, ouvrez la bouche <rire> Merde, Il s'est passé oh. quoi T'es mort Parce que je t'ai flashé <rire> J'arrive là. en c'est où Chamba, chamba, chamba. Allô. Allez, allez, allez. Fon, fonce, fonce, fonce, fonce, fonce, fonce, y, toi, toi, y toi. vois eh. Il est head glitch. Euh peut-être, j'en sais ah, ben, rien. rien. Je Hop, gros il y a des gens partout, il y a des gens partout, il y a des gens partout. Je les flash. <rire> non, attends, c'est <t> <rire> moi <t 'as rire> flash. De Il y a un autre mec là. Oh non. Oh c'est Il y a une grenade. Viens oh, Flash, flash, flash. Deux, de de... Pour, euh, sur le mec droite là, ouais. Ah dommage. Mais les gars, ça me fout les boules, je, je suis une bille. Et je, en fait, je sais que je, peux, euh, que je peux faire des kills, mais je, je fais rien. Il y, a, oui. il y a une bonne ambiance, j'ai l'impression, avec les gens sur le jeu et tout. Ça, tout le monde s'entend euh, bien, genre... Euh, il y a, non, vu pas que c'est un jeu d'équipe, euh, c'est sympa. sympa, très bien. En vrai, en vrai, je pense que la, la commu d'R6, sans blague, hein, je pense que ça doit être une des plus soudées, je pense. Par contre, c'est vrai qu'on va taper Teresa jusqu'à la fin du live, hein. au moins. Ah, mais si on win pas celle-là, tu seras Dylan. <rire> <rire> <rire> c'est Brian hein, du coup moi, du coup, on est pas si loin quoi Oh non Vas-y vas-y fais ta blague, vas-y, je sais que t'as envie J'ai pas ouais. le faire parce que j'ai mon, mon monteur qui s'appelle Brian hein. Ah ok, c'est peut-être moi euh... ça se trouve ton monteur C'est toi bon, J'arrive, j'arrive les gars J'arrive, j'arrive, j'arrive, j'arrive, j'arrive, j'arrive, une flash! Il est sur moi, sur moi, je le fume Je fume rien du tout non, non <rire> Il est sur moi, sur moi Il est sur moi, <rire> est sur moi <rire> contact, contact ici Oh je pensais que ça a eu un GG les gars, GG, GG. C'est euh. Point T'as vu ce qu'il a mis gros Je crois qu'ils arrivent de ce côté. Y'a moins qu'ils arrivent, je suis venu avec toi. L'eau HP. Ouais. Tu peux reculer, tu peux reculer. Ouais. Il est contact L'eau HP, mid HP, mid HP il, ah, non, il y a un dragon, deux dragons, t'es passé dragon. Dommage. Il devrait décaler le bonhomme. Tu vois le pigeon Ouais à ta droite tu vois, le droit, toi, je vois, Ouais voilà. Il est là, il est là, tu Mais vas le déchirer. Tu j'ai même pas fait exprès J'ai même <rire> pas fait exprès Ça, ça c'est un joueur professionnel. Il fait pas exprès, tu vois. Bon non oh. Oh Pourquoi il, y a des Pourquoi il y a des carrés rouges sur ton écran non, Ah c'est pour ça hein. que vous avez mis le flou caméra à partir de 3 mètres Ah ouais... Yeah. Non, j'en ai 3 Il est à gauche encore de la bridge J'allais te tué ça arrive sur Voilà Oh il a cru quoi oh, là, le joueur Pro League C'est personne, il est nul Aucun Un niveau Il est terrasse, terrasse euh, non, non, est passé euh, dans mon spray ouais, terrasse. terrasse, non Non mais c'était euh... C'est chaud qu'il là Bon, par contre, je te reporte. Alors. Non, mais j'ai ah, bien, bien vu que voilà, tu l'avais mal pris. Mais j'ai commencé chien, à signaler. fouler. Et il y a ton oreille qui est passée. <rire> j'ai vu ta vitesse à faire. J'ai pas tremblé. <rire> non, en T'as bien fait de le tuer. Vous avez entendu le russe qui a sauté J'ai sauté en tirant en hipfire. Voilà, let's go! Ouais, Vas-y, vas-y, tu peux y aller, c'est un barbelé, t'inquiète, t'inquiète. Vous avez localisé la bombe là. toi Let's go! Let's go yeah, nice info, gros! Nice info. En fait, tu sais, c'est le temps de réaction, mec, genre je le. On est là, on est là, les gars! Il va, il va open le mur, Brian, là. C'est du bon boulot, c'est du bon boulot ce que t'en vas faire Mets-toi de mets-toi devant, mets-toi devant. Ouais parfait, parfait, bouge pas Attends, attends C'est du bon travail Il est trop dur à m'abri, c'est il est trop dur à m'abri Aïe aaaaaa Je peux traverser Attends, attends, attends On contact, on contact, on contact, contact, contact les gars ils sont quatre en face mais c'est quoi Oh il t'a TK, il t'a TK je laisse passer. Tu pardonnes, mais tu n'oublies pas son nom. Non, exactement. Je peux, passer à... je peux pas ça, toi Aïe aïe Derrière moi Derrière moi Je, pas le je, je pas cover, pas cover je plus cover, plus je plus cover plus Il est juste devant A gauche, gauche de la porte il rouge. rouge, il fait le tour De l'autre côté Non, non, il peut pas, c'est bloqué, vas-y, plante, tu peux planter Je peux pas ça, t'as un truc rouge C'est bien, il Ouais, j'ai plus SK voilà. Oh la fin elle carache, fin elle carache, là en face toi il est là, oh, t -t -t es -t -t -là. Quoi Hein Oh il était là Bien, bien joué les gars Bien joué les solides de... T'as tué le meilleur en face T'as tué un mec de ligue... ligue euh... régionale là Pas si bon en vrai, pas si bon T'as bon Là, ha ha Si tué, Là t'as tué un mec de ligue allemande <rire> Qui joue ouais. dans la ligue de la c'est ouf! Ok, bon, cool! Débat, tu es un mec qui est censé avoir mon niveau en, en vrai. Y'en a un au-dessus ah, je... la femme un qui est part la Vas-y, je, je, je pense te porte la lapin, hein. je, je pense te porte, t'inquiète même pas. C4 t'arrives déjà là? Attends, attends, je vais te dire. Parce qu'il y en a un garage, y'en a un qui est dans le garage. Ah non, non, non, tu vas prendre le C4. Ah non, mais il est escarmu. T'inquiète, j'ai la ligne ici, je vous le garde là. Je sais pas, il est dans l'escarage? Non, non, il est un un plus Soda, il est vers là. là On le voit pas sur la cam. En vrai, il s'est 4 vraiment. Attends! Ouais, voilà, voilà, tu l'as eu. Bien joué, c'est bon. Ah, tu peux tu ta verticalité, toi, mon gars. C'est une bonne envie. Mais t'inquiète, il a pas eu un ping-jong, frérot. Ouais, mais allez, il était approximatif un peu. Attends, il est bien carré. Bien joué, les gars. Éliminé. Bien joué, super. Il vous reste 15 secondes. Il vous reste 10 secondes. T'es pas bâtard liqué. Attends mais si tu le tuais tu gagnais Ouais ouais oh Mais il fallait que tu diffuses non Vas-y tu vas drop shot Oh mais gros Dommage en plus t'avais bien joué avec ses couilles tout le bilan et tout avec oh, ses couilles justement <rire> GG je ah, t t ils sont, ils sont cool les gens genre tout le monde dit GG Attends, toi. mais regarde ici Regarde Ça ici là Prends la ligne Ça Au ping au ping okay. jaune y a peut-être un mec qui va arriver Moi je prends la ligne à droite Vas-y Il y en a qui va arriver voilà, let's go Premier spawn kill oui. Mais Je crois qu'il n'y en, en a pas d'autre. Il y a un mec, ici, en... à gauche, à gauche, là-bas. Je, je vais envoyer mon hologramme et tu vas le suivre. C'est un coup... Il est à droite, contact à droite aux pompes. Non, il m'a OS oh, Comment Bien. il a capté que t'étais un hologramme, c'est un truc de... Oh, oh j'ai pris mais C'est un truc de ouf, parce qu'il a tiré deux balles à côté de son hologramme et moi j'ai pris un flic sur la gauche, il m'a trucidé. Je veux juste avoir une petite info et tenter, tu vois, genre par exemple, tu vois, le call que tu m'as fait, il y a un mec qui va arriver là, j'ai pris ma ligne, je l'ai arraché, c'était trop bien, tu vois. Ah, euh, au spawn c'était cool. Il est joli ton personnage, toi euh, Ouais, c'est le dernier OP, c'est le dernier personnage qui est sorti. Et euh, super fort. Hein. Vas-y, je, je, je te suis, je te suis. Allez, viens avec moi. il y a des personnages qui, qui sortent tous les combien de temps, du coup, sur R6 euh, C'est toutes les saisons, donc tous les 3 mois. Tu arrives à renforcer ça bien sûr bien, voilà. sûr, bien, sûr. Voilà. bien sûr, bien sûr. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Là je renforce le coin, ok Ah devant toi, de devant devant, accroupis toi Wesh tu l'as déchiré, y'a pas à faire ça comme ça wesh Mec tu m'as dit accroupis toi alors que je peux jouer quelqu'un au skill T'es fou Ouais c'est vrai Ouais t'as raison, t'as raison Y'en a un là, je, dans, ici C'est so, pas ligne, garde, il décale T'inquiète je fais si tu tombes je fais vas Allez décale lui, décale lui T'inquiète je, je vais le fumer T'as plein d'iles, c'est trop bien. Quoi J'ai pris, pris, pas mal cher. Tu peux me, me shielder un coup ouais, Allez, hop. Oh merde, j'aurais dû, j'aurais dû. Il l'a lié. Voilà, bien joué, bien joué. Vas-y, déchire-le, déchire-le. avance, il est devant, toujours là, ping Ou sinon, tu peux le choper à la fenêtre. Viens, viens à la fenêtre. T'inquiète gros, en fait, oh, il allait, il allait redécaler. Moi, je le savais. Oh rien, c'est pas quelqu'un, c'est pas quelqu'un, mon ref C'est terrible. Oh, maintenant 5... qu'il n'y a, qu a plus le petit jeune à 19 ans pour me voler la vedette, c'est bon. <rire> Aliqué, Aliqué, c'est une, une brute épaisse. Hop, mets-toi sur la trappe, viens, on va faire un ascenseur, on va drop direct. Vas-y, go. Ça, je le sens pas cette histoire, gros. Là, à gauche, ouais. suis-moi. Okay. Là, on est sur site, là. On, on les, là, on va les surprendre. Oh merde, je voulais, je voulais pas lui tirer dessus, mais... Elle finit là. Hop. Crazy. Un à droite, un à droite il va arriver à droite sur moi, tire, tire dessus, déchire-le, je payer pour toi. Voilà, let's go le teamplay Les derniers cinq... Attends je vais flash si tu vas décaler. Attends une seconde. Non mec. Ah, il est allongé, il est allongé, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive Contact mur gauche Nice, bien joué Là on avance gentiment, faut qu'on avance un peu. Ah les potes ils sont en train de créer une percée. Au-dessus nous, au-dessus nous. Allez, déchire Bien joué. Ce... Je l'ai atomisé, mon ref. Le jeu, tu m'as dit, il existe beaucoup, là, avec le, le côté pro. Le côté pro qui, euh, qui a pris la, la majorité. C'est ça qui passionne, maintenant, sur R6. Ouais, en fait, comme c'est un jeu euh, 5v5 attaque-défense, c'est un jeu qui est quand même porté sur la, la performance, un peu les, les stratégies. Et puis, au niveau professionnel, c'est grave intéressant, parce qu'en fait, ils font, des, ils font là les stratégies et tout. Enfin, c'est grave. Il euh, y a okay. des possibilités de fou, en fait. Il y a des possibilités infinies sur le jeu. Il va me péter la gueule, j peux pas. Ah, coming behind, ah, coming behind. Ah, coming behind Là, là, il s'est au ping. ping. J'ai plus de vie, sauve-moi Frérot Oh, Yoshid. Ah, il s'est arrivé de derrière Mais on comprend rien par où ça arrive, Taril. Yeah, t'as cru, t'as cru, j'étais né dans cet hôtel Ouais, les, les deux sont morts. Y'en a un devant toi, le shield. Je vais mets sur ta vue, carrément. Ouais, ouais, euh, voilà! Oh, mais tu l'as déchiré, wesh! Oui. Mais gros, il, il m'a pris pour qui lui? Il savait pas qui j'étais! Is... Oh. Là, t'es. Todd! T'as vu, là, je prenais ma moto neige et je partais! Ça, les gars, on taquine, on prend les lignes, tout ça! Hey, my brother, I want to win with you! Yes, yes, me too! Oh! J'y vais ma friend close, close, close, close, close Contact, place, close, close, close. contact, contact, contact Devant moi, devant moi gros Devant moi, un mètre je... Merci allez -moi, allez, -moi, allez, -moi. Je te allez, allez Escalier, escalier, escalier Il y a plein de pièges, je peux marcher dedans Bon, j'essaye mmh. Le C4 J'y je vois... Je vois que dalle Il plait, bro, bro, bro. Okay. I'm, I'm, I'm, I'm crazy, man Woo. Je vais où plant, là Plante, plante, plante ici, là, moi. Ouais, comment plante keep calm, it's my first time, my friend. Comment on plante Euh, sur euh, la, la touche. Euh, la touche pour enfouir les murs, là, que t'as utilisé. Oh, le désastre. Non, non, ma femme, plante What marche the fuck are you doing Say this, man. Je... Daryl, je crois que j'ai pas compris. Attends, attends, euh, pêche pas dans la porte, pêche pas dans la porte. Il sera au muret, là, derrière. Derrière le muret. Mais what Vas-y saute, hop je vais planter, c'est bon c'est bon c'est toi qui as le kill hein. t'inquiète. Ça me va hein, si tu sais que même si c'est toi qui as le kill, moi. Bon, fou hein. On fait quoi là lapin Hop là on reste là, on a on a planté le diffus, on est bien. Prends, tu prends, me dis prends, le buisson prends ici ouais, prends la ligne là. Ok. En fait ils vont arriver soit de là, soit à la porte à gauche, Ah, hein, la porte à gauche ici. Fais gaffe, Au bout, j'ai le ping 2. À droite maintenant, à droite sur le lit. Voilà, à gauche maintenant. Voilà, let's go Wouh Oh my god, very good team Regarde mon ref Voilà Oh là là là là <rire> Je t'avais dit, j'avais juste besoin d'un bouclier, gros On va arriver à la verrière. Sur toi au-dessus toi Voilà, dis-lui Ils sont juste au-dessus toi. Attention, là, ici au ping, et un à gauche Mais gros, c'est des rats Ouais là pour le coup c'est vraiment des rats. Ici ici au pink À gauche. Accroupi à, à gauche. Tu vas le déchirer. Attends à droite peut-être. Voilà. C'est bon. Le deuxième est juste au-dessus de toi. Ah non il est là. Au-dessus au-dessus de moi. Ok GG j'arrive. Voilà dis-lui. Attends, attends euh, va pas derrière moi. Dans le couloir je pense qu'il est dans le couloir là. Vas-y je suis avec toi. Oh il y en a un qui est mort. Là il y a un drone tire lui dessus. Je sais pas où il est non il est où c'est un mur euh... ah, il était dans l'autre côté ok gg mec c'était bien ou pas ouais, c'était génial j'ai vachement kiffé Mais en fait euh, genre vraiment quand c'est au skill je, je perds pas grand chose donc je suis content et on et du coup on se cap peut-être pour caster une game euh, de ouais. De pro. Exactement. En tout cas, ouais. Moi Alors, je ça être... ah, mec, de... ça moi va être, être incroyable. Vraiment... Et genre, les gars, je suis sponsor pour jouer à R6. Il n'y a juste rien de mieux. Donc, je... je kiffe de ouf. Je suis bien entouré. On va vous faire... Je vais vous montrer des trucs cool. On va caster une compète de pro. Enfin, il va se passer trop de trucs. Merci Ubisoft de me faire confiance. Je sais pas par quel miracle de faire confiance à Daryl. Bah ouais, let's go. <rire> Je fais des bisous, mon Daril, et on, yes, se, capte, on se capte du coup une prochaine fois. Aussi en ju, yes, soon. Bisous, ma poule. Vas-y, des juste. bisous. Tcho, tcho. Et courage pour demain l'avion, tout ça, frérot. Ouais, ouais, ouais. Vas-y, Chouchou. Bisous,